Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée cette semaine à un sujet un peu plus pratico-pratique que les dernières, le sujet de l'entretien de recrutement. J'ai décidé de parler de ce sujet parce que ça fait maintenant quelques semaines que je vois se multiplier sur les réseaux, sur mon profil LinkedIn en particulier, dans les notifications de cette plateforme, des posts disant que, euh, il faut que je félicite Bertrand, Géraldine, Béatrice pour avoir changé de job. Et donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose dans l'air du temps. Est-ce que c'est lié à la fameuse grande démission, dont je vous avais déjà parlé il y a presque un an, avant que le phénomène passe de ce côté-ci de l'Atlantique Je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air qu'il y a quelques personnes qui ont envie de changer d'air. Bonne nouvelle, mais si vous avez envie de changer d'air, il y a un certain nombre de principes très simples pour réussir vos entretiens de recrutement. Je pourrais en parler pendant des heures, j'ai décidé de me limiter à trois grands conseils. Si vous aussi, vous avez euh, ces euh, questions en ce moment dans votre actualité, Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, posez-moi des questions. Vous savez que c'est ça que j'adore le plus. Alors, premier conseil, passez en mode actif, ce que j'ai appelé diriger l'entretien de recrutement. Je sais que ça peut vous sembler assez contre-intuitif, mais ce, je suis toujours très frappé de voir que les candidats dans les entretiens de recrutement sont en mode très passif, ils arrivent en disant comme argument massue euh, « J'aimerais beaucoup rentrer dans votre entreprise, je serais très heureux euh, que vous m'embauchiez, j'aimerais beaucoup travailler avec vous. » Moi, ça m'a toujours semblé bizarre parce que je me suis toujours dit « bah Oui, il manquerait plus que tu n'aies pas envie. <rire> » En fait, euh, j'ai pas du tout envie de bosser dans votre entreprise, mais bon voilà, je passais en bas de chez vous, j'ai vu la lumière, je suis monté, après tout, qu'est-ce que ça peut bien faire que vous me preniez ou que vous ne me preniez pas Évidemment, on se doute que vous avez envie de rentrer dans cette entreprise. C'est quand même le, le, le bas B. Maintenant, ce qui compte, ce pas que vous prouviez votre envie de rentrer dans cette entreprise. Ça, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est que vous sachiez ce qui va donner aux gens en face envie de vous embaucher. Et pour ça, ben, il faut que vous preniez le lead sur l'entretien. Donc, euh, sortez de cette euh, position, euh, sorte de régression en classe maternelle ou en classe primaire de « je suis là et je suis face à un professeur, une institutrice qui va me poser des questions, il faut que je réponde bien. » La réponse juste, que je sois parfait, nickel, et que je réponde en fait à une sorte d'examen. C'est pour ça que je parle de régression dans les classes primaires. Au contraire, passer en mode « c'est moi qui vais diriger l'entretien, pour ça je vais assumer tout de suite et le dire dès la première phrase » « Bonjour monsieur, bonjour madame, aujourd'hui mon objectif, mon envie, c'est de vous convaincre de m'embaucher dans votre entreprise. » Est-ce que ça vous va comme objectif Et une fois que vous avez posé ça, eh ben dites « Et du coup, qu'est-ce qui vous convaincrait de m'embaucher dans votre entreprise ?» La plupart du temps, quand je dis ça aux gens que je forme, ils me disent bah « Oui, mais euh, euh, euh, les gens vont me répondre, euh, ben vous avez lu l'annonce, euh, ben dites-moi ce que vous, vous avez à nous proposer. » En fait, je crois que c'est vraiment un mythe. Euh, tout ce qui est de l'ordre du CV et ce qui est de l'ordre de l'annonce, c'est le prérequis, c'est le premier tour en fait. En fait, dites-vous bien qu'au moment où vous êtes dans l'entretien, tout ce qui est de l'annonce et tout ce qui est du CV, c'est passé, c'est d'avant. Vous, vous avez lu l'annonce et vous avez eu envie de vous présenter à l'entretien. Les personnes en face de vous ont lu votre CV et ont eu envie de vous recevoir, de vous rencontrer pour éventuellement aller plus loin avec vous. Donc, sortez cette croyance sur CV et annonce. Dites-vous, à partir du moment où je suis en entretien de recrutement, tout ça s'est effacé, c'était le prérequis. Maintenant, on va commencer à se découvrir pour de vrai. Et pour ça, le plus efficace, c'est que vous preniez la main et que vous demandiez aux gens ce que maintenant ils veulent, ce que maintenant ils recherchent. Donc, qu'est-ce qui va enfin, mon objectif, mon envie, je serais très heureux si à l'issue de cet entretien, vous me dites que vous avez envie de m'embaucher, éventuellement à tel salaire, qu'est-ce qui vous donnerait envie de m'embaucher ça va pour ça Ça, c'est le premier conseil, diriger l'entretien. Deuxième conseil, assumez votre envie. Qu'est-ce que je veux dire par là Première chose, c'est euh, soyez très clair sur ce que vous voulez obtenir. Euh, je, je suis très frappé là aussi de voir des gens qui vont en entretien de recrutement en disant « bah Écoute, ça sera toujours mieux que rien, voire même ça ne peut pas être pire que là où je suis. Euh, ce qui serait pas mal, ça serait déjà que j'ai le même salaire que celui d'aujourd'hui. » ça... Non, arrêtez de rentrer en mode minoré, rentrer très clair sur ce qui serait super, ce qui serait génial, c'est que j'ai tel job, telle responsabilité, avec tels avantages et avec tel salaire. Prenez le temps donc d'explorer votre paysage intérieur. Qu'est-ce que vous vous aimeriez obtenir Soyez très clair là-dessus et assumez-le. Deuxième chose, explorez le paysage extérieur. C'est-à-dire, mais là, vous avez des dizaines de vidéos sur Internet qui vous expliquent qu'il faut se renseigner sur l'entreprise, il faut se renseigner sur le marché, etc. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Cela étant, je suis là encore très frappé de voir qu'un certain nombre de personnes font pas ce boulot et, par exemple, arrivent avec une idée du salaire qui n'est pas la bonne par rapport à celle dans cette entreprise en particulier. Ils ont une vision très floue, par exemple, la vision du secteur. Il m'a été raconté il n'y a pas très longtemps, l'histoire de quelqu'un qui allait pour un entretien dans une grande boîte de distribution américaine qui s'implantait en France. La personne arrivait avec une envie de... Ben bah voilà, d'un salaire au minimum égal à celui qu'elle avait aujourd'hui. Le salaire dans cette entreprise minimum était 50% supérieur. Et donc, le, le recruteur était très, très surpris en entendant le salaire que demandait la personne. Donc, ce genre de, de, de flou, d'un d'impair en fait, d'imprécision. Je pense que ça, ça doit être absolument évité. Mais pour ça, commencez par réfléchir à qu'est-ce que moi je veux avant de réfléchir à qu'est-ce qui aurait de disponible. C'est vraiment très important, ça va vous aider aussi à faire le tri dans vos recherches, à réfléchir plus concrètement à où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai le plus de chances d'obtenir ce que je veux. Deuxième conseil associé à, cette, à ce conseil de euh, assumer votre envie, Rentrez en scène chargé de ce que vous voulez, assumez-le, dites-le et ne faites pas semblant, euh, ne, ne faites pas ces stratégies de fauner. Euh, bonjour, moi en fait ce que j'aimerais c'est un salaire à, j'invente, 150 en espérant obtenir 100. C'est aussi nul que dans les négociations commerciales qui fonctionnent comme ça, ça ne marche pas. Rentrez chargé du vrai prix, dites le vrai prix, dites le vrai salaire. Vous, euh, ça se verra, ça s'entendra que vous êtes sincère sur ce, euh, sur ce chiffre alors que si vous en jouez un supérieur à celui que vous avez dans la tête ou dans le cœur, ça va aussi se voir votre corps va montrer que ça n'est pas sincère et donc vous allez provoquer en face un début de méfiance question par rapport à ce que vous voulez ok là dessus, dernière chose toujours dans ce conseil sur assumer votre envie, soyez concentré sur votre envie plutôt que sur l'obstacle extrêmement important pour moi arrêtez de réfléchir à ce que je ne dois pas dire, ce que je ne dois pas faire. Oui, mais ils vont bien voir qu'il y a un trou dans mon CV à tel moment. Qu'est-ce que je fais si jamais ils voient que je n'ai pas tel diplôme, telle compétence, etc. Ça, c'est vu de votre fenêtre. Rien ne dit que c'est des points sur lesquels les personnes en face de vous vont vous interroger. Et s'ils vous interrogent sur ces points, dites-leur, ok, et donc, ce qui est important pour vous là-dedans, c'est quoi Exemple oui, c'est étrange que vous ayez eu ce job alors que vous n'avez pas fait d'école de commerce, ou que vous demandiez ce job alors que ou nous, chez nous, nous recrutons uniquement des gens sortis d'école de commerce. Ok, et pourquoi Qu'est-ce qui est important pour vous là-dessus Réponse possible, bah parce que nous sommes à la recherche de telles compétences. Ok, donc c'est telle compétence qui est importante pour vous. Très bien, je vais vous montrer comment est-ce que moi je l'ai aussi. Ok. Donc rentrez pas chargé des problèmes, rentrez chargé plutôt de qu'est-ce que je veux obtenir et aller chercher les leviers pour embarquer les personnes avec vous. Troisième et dernier conseil dans cette vidéo que je vous ai annoncé, très pratico-pratique, faites un maximum d'entretiens de recrutement si vous avez envie de vous lancer dans ce processus. Là aussi, je suis très frappé de voir euh, beaucoup de personnes euh, n'accepter d'aller en entretien de recrutement que si c'est le job de leur rêve, que si ça correspond vraiment à ce qu'ils veulent obtenir. Et euh, euh, ne pas aller, refuser d'aller ou ou ne pas répondre aux sollicitations pour des jobs qui seraient pas pile-poil dans la cible. Je pense que c'est pas une bonne idée. D'abord, parce que plus vous ferez d'entretien de recrutement, plus vous allez pouvoir tester des trucs, par exemple, ce que je vous ai proposé. Et vous allez pouvoir le tester avec un niveau de stress euh, plus, euh, plus bas, et avec plutôt un niveau d'excitation et de, de, de trac, euh, en vous disant, ben, je vais le tester, et là, ça va bien se passer parce que, de toute façon, le, le, le job n'est pas le job de mes rêves. Je ne suis pas avec le cœur déjà à 180. Donc, vous allez pouvoir pratiquer, vous allez pouvoir tester. Ce qui fera que le jour où vous aurez effectivement le job de vos rêves dans la ligne de mire, ben vous allez pouvoir être tout à fait assis, tranquille dans ces nouvelles techniques. Et puis aussi, ne négligez pas le fait que allez voir d'autres personnes, d'autres DRH, d'autres euh, managers dans d'autres entreprises, voire même dans d'autres secteurs. C'est un moyen d'augmenter, de, euh, de développer son carnet d'adresse. Ce sont des personnes qui vont se souvenir de vous. C'est très fréquent, j'entends beaucoup ce genre d'histoire. Et puis, la, la, la dernière chose, le dernier effet qui se coule, c'est que c'est souvent le moyen d'avoir de bonnes surprises. J'étais allé pour tel entretien dans telle entreprise, a priori, je ne pensais pas trop que c'était un job qui m'intéresserait. En fait, en posant des questions, en, en, en demandant à la personne ce qu'elle cherchait, pourquoi elle cherchait ça, ben, j'ai découvert une personne que j'ai beaucoup appréciée. Je me suis rendu compte que la définition du job dans l'offre, le, le, le, euh, dans le journal ou, dans, etc., ou sur le site internet, ben, ce n'était pas exactement ce que je pensais. Et en fait, au final, ben, j'ai eu énormément envie de prendre ce job et j'y suis aujourd'hui, j'en suis très content. Donc, en résumé, un, prenez l'habitude de leader l'entreprise c'est vous qui posez des questions au moins au départ parce que, et montrez à la personne que vous voulez vraiment comprendre ce qui est important pour elle pour lui donner envie de vous embaucher dites-le, assumez votre envie soyez très clair sur ce que vous voulez obtenir et dites-le en toutes lettres de manière sincère, authentique votre corps va le montrer les gens vont vous faire confiance ne soyez pas focalisé sur les obstacles traitez les obstacles dans le mouvement en allant chercher les envies des personnes qui sont derrière et puis, dernière chose, faites un maximum d'entretiens de recrutement. Vous allez vous muscler, vous allez voir que c'est un exercice que vous allez apprendre à apprécier. Et by the way, quand vous allez vous retrouver potentiellement dans la situation de recruteur, vous aurez aussi euh, l'œil exercé pour détecter les bons candidats par rapport à vos propres attentes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Plus en mode impro, plus en mode pratico-pratique, dites-moi ce que vous en pensez et donnez-moi des idées pour les prochaines. À tout bientôt, ciao